Alors, nous sommes maintenant sur le stand Samsung. Alors, c'est un peu particulier, je le présente tout seul. Alors, pour deux raisons. Tout d'abord, il euh, y a beaucoup d'évolutions produits. Donc, on va quand même les montrer. Et en fait, nous avons, nous, des monté des cuisines. C'est pour ça qu'on a notre petit logo ici. Alors, petite explication au niveau des cuisines. C'est une marque italienne qui s'appelle la Redotre que nous avons monté ici. Alors, la particularité. Tout d'abord, nous avons un plan de travail de 18 mm d'épaisseur. Tout à, fait, tout à fait particulier avec un effet pierre, c'est bien du stratifié et ce sont des portes en phoenix. Alors le phoenix c'est un, un stratifié, c'est un stratifié avec une nanotechnologie extrêmement robuste et qui a ce toucher soi et évidemment le noir est extrêmement tendance donc on a fait en fait des cuisines très modernes avec comment, un évier noir, une taque noire etc. Donc la particularité ici chez Samsung c'est plusieurs choses, ça se développe très fort, tout d'abord tout ça est connecté dans la maison Samsung complètement dans la maison Samsung c'est à dire que la hotte est, est, est, est connectée, la tac est connectée et Samsung se développe par des fours avec toutes les fonctions à l'intérieur que vous pouvez trouver et également, et c'est là qu'on voit que la marque se développe quand même très très fort même des voilà, des... des comment... des chauffe et des fours de 45 cm donc on est vraiment sur une gamme de plus en plus développée et juste après qu'on ait libéré la place, on va aller voir le tout nouveau Frigo Hub de chez, de chez, de chez Samsung, ici. Alors, ça c'est le Family Hub, celui-ci, connecté à Internet. Alors, Benoît, à mon avis, tu vas devoir faire le tour pour pouvoir filmer l'intérieur. Donc, tout ceci est avec, un, est avec un écran complet. On sait accéder à tout. Et particularité également, nous avons en fait à l'intérieur ici des caméras à l'intérieur de votre frigo qui vous permettent en fait de consulter l'intérieur de vos frigos via une caméra et de savoir si vous êtes quand vous êtes à distance quand vous êtes donc en dehors de chez vous de savoir ce que vous avez à l'intérieur de votre frigo donc on va pour ne pas trop dérégler donc on va juste faire on a un whiteboard donc pour écrire la liste des courses on a évidemment accès à toutes ces applications Voyez le contenu de votre frigo à l'intérieur donc on est vraiment sur un immense panel complet alors si vous nous suivez un peu sur les réseaux sociaux on a vraiment c'est un accès extrêmement facile outre l'utilisation du frigo on a vraiment c'est son téléphone directement mis dans le frigo donc ça c'est la très très grande nouveauté de samsung c'est ce fameux frigo family up absolument magnifique et très très bien éclairé alors on va continuer on va aller voir le fameux four 2 en un Salut. Alors, grande nouveauté, personnellement installé, ce four Dual Cook Flex. Alors, comment ça fonctionne C'est très très simple. Vous avez un grand four et un petit four. Alors, c'est un four tout à fait, tout à fait normal tout d'abord. En fait, ce que vous avez, c'est une plaque en fait. Vous avez simplement une plaque ici que vous savez enlever. Donc vous avez utilisé un four tout à fait normal, de plus de 70 litres à l'intérieur. Vous avez donc deux ventilations, donc soit une petite capacité au dessus, soit un four complet. Ça c'est pour le fameux Dual Cook Flex de chez Samsung. Attention Benoît, à la marche, ici. Chez Samsung évidemment tout est connecté, Ces cuisines sont également montées par des Fitech on peut quand même le, sig le signaler. Petit plaisir quand même en regardant quand même l'intérieur des tiroirs qui est quand même non pas blanc mais grisâtre, qui donne un effet extrêmement beau dedans, la haute avec le, beau, le, le tableau noir et ils ont évidemment sorti donc cette fameuse flex complète, zone rectangulaire qui permet de cuire des grandes casseroles dedans. Et si vous le voyez, grand plaisir ici, vous voyez que l'attaque est en fonctionnement car vous avez le dessin des flammes en fait qui se fait sur la casserole. Vous avez en fait trois grandes lignes, la chef collection, la black stainless steel. Alors, on a quand même apprécié ceci parce que vous avez donc des fours avec un effet noir ici dans l'inox. Les fours, ce sont des fours multifonctions évidemment. Et vous avez une hotte noire avec le cache de buse noir ici. Donc, dans la ligne black stainless steel line, on a la chef collection de la black stainless. Donc, tout est noir. C'est pour ça que les cuisines ici sont évidemment en noir, les fours noirs, les, le cache de hotte noir et la Contemporary Line, ici particularité grande gamme de frigo, évidemment, en 1 m chez eux, et une hotte avec du verre, prix relativement sympa et abordable chez eux. Alors chez Samsung on ne peut pas partir sans montrer le, le fer de lance de la marque évidemment, euh, on les a vu monter, les, on les a vus évidemment... Euh, donc des frigos américains très très modernes, on n'est plus forcément dans des frigos américains euh, d'entrée de gamme etc. Ils ne font pas que ça, donc on a vraiment une très très large gamme de produits. Et donc un design unique, totalement plat et extrêmement moderne. Et la dernière chose que je souhaiterais vous montrer à ce sujet là, c'est ce fameux lave-vaisselle que nous avons monté. Il a un bras de lavage particulier. Voilà ce que nous avons monté. Pour Samsung, avec la waterfall derrière. Donc, qu'est-ce qui est révolutionnaire ici dedans C'est donc le système d'aspersion. C'est le Water Wall de chez Samsung. C'est pour ça que le slogan, c'est Perfectly Cleans Dishes in Every Corner. Donc ça veut dire une vaisselle propre dans tous les coins. Vous avez non pas une hélice qui tourne, mais un bras qui va coulisser sur un axe. Et venir laver la vaisselle dans tous les coins et donc vous assurer une vaisselle propre pour cet appareil. Alors voilà vous l'avez vu les cuisines montées par notre magasin donc je rappelle en quelques mois on a fait on a tout fait ici en phoenix cette fameuse matière phoenix que vous retrouvez exposée chez nous en magasin n'oubliez pas ce fameux four 2 en un très certainement nous allons l'exposer parce que c'est vraiment original et de, très et de très bonne qualité. Et ce fameux frigo Family Up avec ce grand écran. Alors maintenant, on continue les visites du salon de la rénovation de la construction. C'est parti